Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui on va aller traiter un nid de frelons dans un mur sur une maison. C'est une mur avec des façades en bois, avec des lattes et un petit trou et il passe, il passe et il a l'air d'avoir pas mal de frelons asiatiques. Mais avant ça je vais aller faire des petites guêpes au, au niveau du potager parce qu'ils ont plein de, de, de briques et ils ont quelques petits nids de guêpes. Donc je vous montre tout ça, je vais m'habiller et on va aller voir ça. Allez jingle Je vais vous montrer où sont déjà les, les frelons asiatiques D'abord j'irai faire les guêpes mais je vais vous montrer où sont les frelons asiatiques Vous allez voir allez. Alors ici on a l'entrée de la maison Et Vous avez le petit siège Et là vous allez voir ouais. Vous avez vu, ça rentre dans la fente là Ils ont mis du scotch, ils avaient bouché pour faire enfin, sortir là où il y a le scotch Et du coup ils ont bouché mais ils ont trouvé une autre sortie donc ce qui est très important c'est surtout ne bouchez pas les trous Appelez un professionnel Ils trouveront toujours une solution pour sortir Et en plus vous prenez le risque de se faire piquer Et la dame elle s'est fait piquer Allez, c'est parti pour le combat Bon j'espère que vous allez bien N'hésitez hein, pas à mettre un petit message Vous avez plein de petits, de, de liens dans la description N'hésitez pas à les voir Ça peut vous intéresser Donc euh, voilà, il y a la boutique, des défrelants. Enfin, il y a plein de choses des, des amis à moi sur Toulouse qui ont ouvert des choses comme Retropad et tout ça donc n'hésitez pas c'est toujours cool Allez, là on va aller voir ces petites guêpes donc là on rentre dans une grange et on arrive derrière au potager voilà donc au potager vous voyez tous ces, tous ces briques comme ça vous voyez déjà ils ont mis un mur de briques et en fait euh, c'est rempli, rempli rempli rempli rempli rempli de guêpes Pas oublier que les gars ils sont très très très chauds on, on va poser la caméra Je vais vous montrer ça, quelque chose regardez-moi vous voyez très très important donc, très très important de ne pas laisser des briques comme ça parce que vous prenez des risques de vous faire piquer pour rien voilà. donc essayez de faire des murs euh, tout boucher et c'est mieux pour vous voilà allez là on, on va changer la combinaison parce que vous voyez j'ai des trous sur le jean donc pour faire les frelons, c'est pas top est parti pour le deuxième combat Allez, on va voir ça de plus près On va enlever ce bout de scotch Et, euh, et on va regarder tout ça Mais je vous dis, il y a du monde dans ce nid Il y a du, y a du monde Allez, on va changer la caméra de place Pauline qui vient voir ce que je fais, et rentre tout par là. Regardez déjà le monde qu'il y a. Allez, on va commencer par envoyer de la poudre. On va commencer à envoyer de la poudre par ce trou. On va voir ce que ça va donner. les scotch ça sort par là regardez moi le trou qu'il y a ici à la base ça sortait là donc vous voyez c'est des endroits quand même assez dangereux euh, vous voyez, le petit siège est juste là vous tapez dans le mur euh, vibration égale attaque hein. de toute façon la cliente s'est fait piquer c'est l'entrée euh, le petit gopro voilà. donc c'est un nid quand même qui est je pense assez gros regardez ça sort là le problème c'est que là on met un peu plus de poudre parce qu'on pas ne sait pas où est le nid en fait, hein. voilà le donc il faut essayer de toucher un maximum De toute façon les frelons ils vont rentrer dans le nid ah, On en a vu un sortir par là un tout blanc Donc c'est positif Je ne sais pas si vous entendez le bruit Bon ben voilà la vidéo est terminée maintenant il faut laisser agir et euh, ben jusqu'à qu'il ait plus de fois donc, donc le client doit faire attention quand il sort euh, ben, c'est normal mais là on n'a pas le choix on ne va pas détruire le mur pour accéder au nid mais là vu les frelons blancs qui sortent c'est bon Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt les Dédés. quoi t'es pas abonné à des défres alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve